Et bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. J'ai eu envie de faire une petite vidéo ce matin. Parce que voilà, euh, comme beaucoup d'entre vous, sûrement, hein, en ce moment, je, je suis dans une période relativement euh, pesante, stressante. Je sais pas pourquoi. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Bah, j'ai une petite idée, mais j'ai des hauts et des bas, des ascenseurs émotionnels euh, très denses, très importants. Euh, sûrement euh, besoin de nettoyage, c'est je, je vois que ça. Euh, purifier le passé, laisser tout de côté. Euh... Il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi par rapport à avant, ce qui me euh, ça me laisse euh, ça me fait une drôle d'impression parce que euh, avant je n'osais pas dire, même à mes proches, euh, à qui que ce soit, je n'osais pas dire. Pour pas laisser pour pas créer de problème pour enfin, je n'osais pas dire ce que je pensais dans le fond du cœur je... laisse tomber c'est pas grave maintenant et eh ben je laisse tomber c'est pas grave mais avant je dis ce que j'ai sur le cœur que ça plaise que ça plaise pas peu importe c'est pas grave euh, que ce soit au niveau relationnel que ce soit au niveau euh, des amis an... Des administrations qui s'en sont pris plein leur grade dernièrement, que ce soit au niveau de l'école de mon fils, enfin un peu partout, je dis ce que je pense. Et j'en ai marre et personne ne pourra m'empêcher de dire ce que je pense. Euh, même si ça ne plaît pas, ben c'est pas grave, ça ne plaît pas, ça plaît pas. Mais bon, voilà, c'est ce que. C'est juste pour vous dire que ça fait un petit moment que là, je n'ai pas. Euh, fait de vidéo je m'en sentais vraiment pas le cœur je me sentais vraiment pas euh, <coughs> pardon pas le cœur pas l'envie pas la motivation rien pourtant euh, j'ai des millions de, de choses à dire mais il euh, n'y a rien qui voulait sortir rien qui voulait euh, et euh, donc je ne vais pas vous parler de, de ce qui se passe en ce moment parce que je crois que tout le monde est au courant et que c'est pas la peine de, de donner vie à des choses qui n'ont pas d'intérêt. Donc, euh, personnellement, euh, j'ai réussi à convaincre mon mari de plus regarder les infos, ou très peu, juste euh, à titre d'information, pour, pour voir ce qui se passe, euh, comment se, se passe euh, la vie dans la 3D, parce que moi, je, je n'adhère plus et, et quand je euh, et c'est peut-être même pour ça que je ne me sens pas bien, c'est que je suis encore happée, et quand je suis happée, je ne me sens pas bien, et si je ne me sens pas bien, ben c'est tout le monde qui en prend plein la gueule, pardon pour le mot, oups Mais c'est tout le monde qui en prend plein la tête, parce que je, je ne supporte pas, il y a des choses que je ne supporte pas, que je ne tolère pas, le mensonge, l'hypocrisie, euh, il y a plein de choses que je ne tolère pas, et... Euh, de ce fait, ça me met mal à l'aise parce que je suis quelqu'un d'entière, je suis quelqu'un de passionné. Tout ce que je fais, je le fais avec le cœur et avec passion. Et euh, ben, ce que je vis en ce moment, ce n'est pas en rapport avec mon cœur. Et euh, je ne suis absolument pas passionnée par ce qui se passe euh, à l'extérieur de chez moi, au final. Je n'ai pas envie de sortir de chez moi, ou alors pour aller très loin. Je, non, ça me ça me passionne pas quand je sors euh, pour euh, diverses raisons je n'ai qu'une envie c'est de, de rentrer parce que ch chez moi je me sens en sécurité et euh, bah dehors pas, pas vraiment en finale pas vraiment et euh, au vu de ce qui se passe euh, bah, j'aime autant rester chez moi alors c'est pas que j'ai pas envie de sortir c'est pas ça, ce n'est euh, pas que j'ai peur de sortir non plus, hein, parce je n'ai pas peur de sortir, C'est pas ça du tout. En fait, je n'arrive pas à expliquer le pourquoi du comment, Voilà, c'est juste euh, un moment de latence, Voilà, un moment de latence, un moment de pff, laisser couler, euh, laisser tomber, euh, mettre de côté, ne plus adhérer, ne plus écouter ce qu'on raconte à droite et à gauche, suivre juste euh, le cœur. Et le cœur n'est pas du tout en adéquation avec ce qui se passe en ce moment. Et euh, mon cœur, me, j'ai mal au cœur et j'ai mal au cœur dans le sens euh, très... Euh, un, comment vous dire euh, J'ai le cœur qui me fait mal parce que je vois des choses qui ne sont pas... Euh, même euh, je vois, et euh, je vois euh, ne serait-ce que... Euh, vis-à-vis -vis de mon fils euh, qui est plus jeune, il y a des choses qui, ne me, qui, me, qui me font mal au cœur, des choses qu'il vit qui me font mal au cœur. Je comprends très bien ce qu'il vit, je comprends... Euh, il y a des choses qui qu me dit euh, et que je pense peu d'enfants le, le, le diraient. Il se confie beaucoup à moi et euh, ce qu'il me dit euh, me fait miroir de ce que je ressens et euh, ça fait mal, ça fait mal et, euh, et comme je veux le voir euh, le mieux possible dans sa peau malgré les situations, malgré, malgré les circonstances, euh, j'évite de, de lui montrer que moi aussi euh, je, je, je suis pas bien mais euh, comme c'est un grand euh, c'est un grand, un hypersensible et un, et un enfant très empathique. Je ben, j'ai pas besoin de le dire. Hein. Il, il a juste à me regarder. Il le ressent. Il le ressent. Et, euh, et, et là, je suis coincée parce que je sais absolument pas comment régler cette situation. Absolument pas. Alors ça va. Il y a papa qui est en train de changer son fusil d'épaule, qui me soutient et. Euh, qui commence à comprendre la façon qu'a son fils de réagir. Alors, il, il adhère pas tout le temps, mais bon, il fait de son mieux. Et euh, pour ça, je l'en remercie. Mais sérieusement, c'est euh, vraiment, euh, vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Et si on n'est pas centré, euh, si on n'a pas une occupation qui, euh, qui nous fait plaisir, qui, euh, qui nous fait euh, partir de... de enfin mentalement, euh, énergétiquement qui nous fait partir de, de cet état de fait c'est vraiment très, très, très, très compliqué et donc euh, bah euh, du coup moi je m'occupe, je m'occupe, voilà. Euh, remis, euh, je me suis remise à écrire sur euh, tous les messages que je ressens et que je ne peux pas me faire parvenir parce que j'en reçois plein, plein, plein, j'ai des réponses à plein de questions. Et donc, je les mets sur, euh, par écrit. Oh, j'avance bien, hein, parce que tous les jours, j'ai des questions à poser. Et tous les jours, j'ai des réponses qui arrivent. Euh, j'avance bien, j'avance vite. Euh, je vous tiendrai au courant pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous. Pour ceux que ça intéresse, voilà, c'est... Euh, ça s'intitule le, le long de mon premier tome et euh, un message pour tous, tome 1. Donc voilà, c'est pas compliqué. Hein? C'est quand c'est le plus simple, en fait, qu'on y arrive le mieux. Donc, euh, et la vie est très simple, c'est nous qui, qui nous la compliquons. Donc voilà, j'écris, je, euh, je, je, euh, je, je vais faire redémarrer mon as, une association, donc je vais faire... Euh, une page Facebook exprès pour... Enfin, pas exprès, non. Rattachée à ma page principale pour euh, l'association. Enfin bon, euh, voilà, j'essaye je, de... j'essaie de compenser. Et j'essaye de faire de mon mieux pour euh, m'éloigner le plus possible de, de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il y a. De, de, du fais pas ci, fais pas ça. Du fais ci, mais à condition que... Euh, fais pas ça parce que c'est interdit, fais pas ça parce que tu dois pas, attention. Euh, bon. Euh, j'ai été faire un tour avec ma fille hier en Italie. Euh, en Italie, ça passe crème. Hein. Les, les frontières, elles sont vraiment ouvertes, hein. ça passe crème. Hein. Et puis ce matin, j'ai vu aussi, euh, vite fait, comme ça, en passant, euh, parce que je reçois euh, plein de mails. Et dans un de mes mails, il y avait Ah, euh, Anna. Oh, euh, on a découvert qu'il y avait 17 cas supplémentaires en Chine qui se sont déclarés. Alors, j'ai regardé mon mari et je lui ai dit, 17 cas, 17 cas qui se sont déclarés. Alors, c'est peut-être juste des gens qui ont attrapé une grippe ou qui ont attrapé enfin, le reste de ce qui reste, du reste, le reste de ce qui reste. Et puis, bon, 17 cas sur les millions de Chinois qui sont, euh, je ne sais pas si ça, ça a vraiment lieu de s'inquiéter. Euh, je dis, voilà, euh, ils veulent relancer, c'est euh, reparti, ils veulent relancer euh, la peur, parce que comme on n'a pas fini d'avoir peur de la première vague, bah, ils, ils veulent qu'on ait peur là tout de suite, maintenant, avant les vacances, de façon à ce qu'après les vacances, on puisse... Euh, Voir comment on a réagi pendant les vacances et euh, qu'on puisse prendre des décisions. Voilà juste ce que j'aime pas, voilà juste ce que je ne, je ne conçois pas et qui est complètement à l'encontre de, de ma vie. Je, suis, je ne suis pas comme ça, je n'adhère pas du tout et ça me rend théoriquement et. Euh, en pratique et en théorie complètement, ça me rend malade, je, je, je pas, j'arrive pas, pourtant, euh, comme je vous l'ai dit, hein, souvent, hein, j'ai choisi mon camp, je sais de quel camp je suis, je sais où je veux aller, je sais surtout ce que je ne veux pas et auquel je ne veux pas adhérer, mais euh, tant que… Alors, on, me, on dit, ouais, faut, et, et je le dis souvent, il hein, faut avoir confiance, il faut pas se poser de questions et avoir confiance. Mais par moments, on est dépassé. On est dépassé. On est dépassé par. Il euh, n'y a même pas besoin de regarder la télé. Il hein. n'y a pas besoin de regarder la télé. Il y a juste besoin d'écouter les gens euh, ou de les voir, de voir comment ils font, comment ils, pour euh, être dépassé. Mais moi, je ne vis pas. Euh, ce monde-là n'est pas le mien. Ce monde-là n'est pas le mien. Ce n'est pas celui que je veux. Ce n'est pas celui que je veux pour mes enfants. Ce n'est pas celui que je veux pour tous les enfants du monde. Ce n'est pas celui que je veux pour la Terre entière. Alors, je remercie, je remercie, je remercie pour euh, tout ce qui va venir. Et je sais que la lumière, de toute façon, va gagner d'une façon ou d'une autre si ce n'est pas déjà le cas. Euh, je regarde des postes qui sont euh, positifs. J'essaye je, de me... De, de, de remonter fortement mes énergies mais c'est euh, c'est très compliqué en ce moment et on me dit que de toute façon l'ascenseur émotionnel en ce moment c'est tout à fait normal vu euh, que la Terre monte par vibration et que les énergies sont très costauds donc forcément on a un ascenseur émotionnel et cet ascenseur émotionnel me fout littéralement par Terre voilà alors euh, c'est une vidéo qui n'est pas très réjouissante et je... Je vous prie de m'en excuser. Mais comme je, je vous ai dit que je partageais tout ce que je vais, tout ce qui me plaît, tout ce qui me déroge, tout ce qui, qui me qui m'offusque, tout ce qui, qui ne connaît pas, tout ce qui ne résonne pas, euh, ben voilà, c'est d'où cette vidéo. Et voilà, donc euh, deux choses principales à retenir. Un livre que je suis en train d'écrire et euh, qui aura plusieurs tomes, parce que comme c'est des réponses à des messages que je reçois <coughs> ou des, mais, des réponses, euh, non, pardon, c'est des réponses à des questions que je pose ou des messages tout simplement que je reçois à faire passer, voilà. Donc euh, je les ai mis sur euh, livre, hein, sur écrit, euh, je n'ai pas pu tout mettre parce que j'en reçois tellement que je n'ai pas pu tout mettre, mais je mets le plus important et les questions qui me... Qui me que je me pose en ce moment, les, les plus importantes et les réponses que je reçois en conséquence. Voilà, donc si ça vous intéresse, pour l'instant il y a à l'écriture, mais euh, vous pouvez euh, le, le réserver, si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez commencer à le réserver, hein, comme ça euh, il n'y aura pas de souci vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui se trouve en dessous. D'ailleurs, vous savez où me contacter, hein, puisque c'est pas faute de le marquer tout le temps. Il suffit de dérouler un petit peu et, et vous savez. Et euh, voilà, ça. Et puis euh, l'association, il faudrait que je me donne des pied aux fesses pour prendre les photos de tout ce que j'ai, de façon à, à pouvoir euh, bah, le mettre dans l'association. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée de mercredi, euh, quelle que soit l'heure où vous regardez cette euh, vidéo j'espère que vous allez bien prenez soin de vous et voilà l'ascenseur émotionnel c'est normal il y, en a beaucoup, il y en a qui vont le ressentir plus que d'autres il y en a que ça va ça va passer crème et d'autres pas du tout et moi je suis entre les deux parfois ça passe et parfois ça passe pas voilà en tout, en attendant bah écoutez je vous souhaite le meilleur que la paix soit dans vos cœurs euh, et puis euh, je vais vous dire hein, si vous avez un coup de gueule à passer, faites-le ça ne changera rien ça ne changera rien du tout faites-le si vous avez un coup de gueule à passer pas d'agressivité, pas de pas de guerre sortez pas dans les rues passez votre coup de gueule et euh, n'allez pas dans les rues parce que c'est ce qu'ils veulent c'est que vous alliez dans la rue ils veulent une guerre civile de façon à ce qu'ils puissent avoir la mainmise sur tout le monde alors s'il vous plaît, s'il vous plaît pas de euh, sortie, il y a des gens qui disent qu'on ne pourra pas s'en sortir si on ne se réunit pas et si on ne sort pas dans la rue, moi je vous dirais qu'on peut très bien s'en sortir si on ne sort pas mais si on se réunit, voilà, on se réunit, ceux qui ont les, les mêmes façons de, de penser, les mêmes façons de voir la vie, se réunissent, ils fassent des groupes, ils fassent euh, ce qu'ils veulent, mais euh, ne sortez pas dans la rue parce que c'est exactement ce qu'ils veulent. Vous avez bien vu avec, euh, en Amérique avec Floyd, vous avez vu avec euh, Thiaoré en France. Euh, voilà, c'est ce qu'ils veulent. Et, euh, et si euh, vous faites ce qu'ils qu veulent que vous faites au final, c'est-à-dire euh, descendre dans la rue pour aller contester, ben euh, dites-vous qu'ils ont préparé tout ce qu'il fallait pour vous accueillir. Donc euh, si vous voulez finir... Euh, à l'hôpital, en prison, voire pire, bah c'est votre choix, hein, c'est votre expérience. Vous faites comme vous voulez. Moi, je ne vous le conseille pas, personnellement, je ne vous le conseille pas. La guerre se gagne en faisant la paix. Voilà, la guerre se gagne en faisant la paix. Je vous souhaite une bonne journée, je vous ai dans mon cœur plein d'amour pour vous et plein de paix, de bonheur, de joie, de santé. Comment vous dire Je vous aime. 拜